Beaucoup de choses se sont passées. J'ai l'esprit complètement troublé par tant de choses. C'était tout d'abord des vacances agréables jusqu'à ce jour où je la rencontrais. Syriane, brune, mèche, euh, mèche rousse, yeux gris et vert. Et le plus important, passionné de la légende, ma légende adorée, la légende de Zelda. Il y a des choses que l'on sait tout de suite. Je l'ai tout de suite su, elle aussi. Le regard suffit à tout relever. Des jours et des nuits fantastiques. Oui, des nuits, <rire> Une légende est née d'un regard partagé. L'amour, le vrai, je pense, celui qui touche celui qui marque. Le véritable sentiment magique féerique. Pour elle et moi, passion rime avec Zelda, Zelda rime avec amour. Malheureusement, je crois que je suis destiné à l'attente éternelle. Maintenant, elle est beaucoup trop loin, le Canada. Mais le temps, on ne le contrôle pas, même avec les maths. Les rêves ne peuvent lutter face au temps. Un, je trouve que c'est un texte fort s'il utilise des grands mots en fait. Euh, je sais pas, je dirais qu'il parle d'une fille qui l'a bouleversé. Euh, on dirait qu'il a été touché par cette fille. Moi, je vais pas vous mentir avec les filles. Je sais pas, j'ai euh, toujours ce que j'ai en fait parce que j'aime pas, j'aime pas. Enfin, moi, pour moi, ça n'existe pas la, la, la relation amie entre fille et garçons. Quand tu parles à une fille, il y a toujours une raison derrière. Je sais pas, pour plaire à une fille, euh, tu vas, enfin, faut. Enfin, pas toujours, mais il faut plus ou moins être euh, proche avec la fille, tu t'entends bien avec elle, et après par la suite, euh, tu, vois, tu parles, tu l'appelles le soir, je sais pas, tu lui dis des mots doux, et puis à un moment donné, elle va sûrement euh, voir que tu es en kiff sur elle, donc elle va se poser des questions, elle va se dire est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux, et puis après voilà, tu lui fais ta déclaration, sans lui mentir, tu dis tout ce que tu as sur le cœur, et puis ouais, il n'y a pas de quoi qu'elle qu dise non, oui, je ne sais pas, il n'y a pas de.. il n'y a pas de mal à ce qu'elle dise non. Avec moi. Après, Après voilà.